Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Aurélia Riquebus, je suis thérapeute holistique. Euh, holistique parce que je vais accompagner des personnes sur tous les plans de l'être, le plan aussi bien physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Euh, J'axe toute ma démarche sur cette approche et euh, j'accompagne depuis plusieurs années déjà euh, de nombreuses femmes sur euh, tout ce qui est comportement alimentaire, euh, l'image corporelle, et de plus en plus ces, ces dernières années on, ouais, cette dernière euh, année et demie euh, sur ce côté bah, euh, plus spirituel des choses, le côté plus énergétique aussi euh, puisque je suis également maître reiki thérapeute je me suis formée dans euh, les euh, vies antérieures également euh, donc une approche vraiment holistique de la personne pour l'aider à reprendre les rênes de sa vie euh, l'objectif pour moi c'est que vous puissiez euh, donner tout simplement du sens à ce que vous allez vivre, euh, peu importe avec quel outil euh, finalement, mais vous vous puissiez donner du sens pour continuer d'avancer et, et comprendre ce qui vous arrive et vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur pour pouvoir créer, matérialiser votre spiritualité sur cette terre et, et avancer en étant plus aligné avec vous-même. Alors, pour cela, j'ai donc, comme je vous disais, plusieurs outils euh, et j'utilise de plus en plus euh, eh bien, les cartes, euh, tout simplement parce qu'elles sont là pour révéler les réponses qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Et c'est un formidable outil de développement personnel d'abord, mais aussi, en tout cas pour moi, de, de canalisation, pour aussi euh, développer son intuition. Donc, j'avais envie tout simplement de proposer des vidéos sur des tirages de cartes, euh, d'une part pour euh, moi m'aider à progresser aussi dans l'interprétation des cartes, et puis. Euh, je l'espère vous apporter des réponses et voilà, comme je vous le disais, donner du sens aussi à ce que vous pouvez vivre. Euh, donc cette vidéo, ce sera une guidance générale. J'avais envie de vous donner les tendances énergétiques de cette semaine. Donc, je vais pour cela utiliser plusieurs cartes, euh, des tarots, mais aussi des oracles. Euh, et puis, on va, voir ce que, on va voir ce que ça va nous dire, tout simplement. Euh, donc, euh, avec les cartes, prenez vraiment ce qui va résonner pour vous. Évidemment, c'est une guidance générale. Donc, c'est important que euh, vous puissiez l'adapter à votre vécu, à, euh, à, à qui vous êtes et à votre expérience de vie. Donc, euh, ici, ce sera vraiment les tendances énergétiques. Alors, du coup, c'est parti. Alors... Donc, les tendances énergétiques, du coup, pour euh, cette semaine. Donc, du lundi au dimanche, alors même si on est euh, déjà mardi, mais euh, du, euh, du, 18, du 18 au 24. Alors... Alors, si vous ne voyez pas très très bien les cartes, dans tous les cas, je vous les remettrai face caméra. C'est juste que j'essaie d'avoir le maximum de place parce que j'aime bien utiliser plusieurs cartes. Alors, pour le moment, on a donc un valet de coupe, un 8 de coupe et un valet de pentacle. Alors les coupes ce sont des cartes euh, au niveau euh, émotionnel, sentimental, alors c'est pas forcément euh, la relation amoureuse hein, mais tout simplement aussi ce côté donc, euh, émotionnel. Alors avec le valet de coupe, on va être sur du renouveau, sur une nouvelle chance, sur euh, le pardon mais aussi sur euh, son enfant intérieur, se demander peut-être pardon à soi-même. Sur le 8 de coupe, on va être sur un, un recul à prendre, peut-être même une distance géographique, mais en tout cas, euh, avoir le besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il y a des, aussi des, des émotions en lien avec le manque, la peur de manquer de quelque chose. En tout cas, ici, on nous invite à prendre du recul donc par rapport à, à ce valet de coupe, par, par rapport peut-être à son enfant intérieur. Euh, peut-être qu'on nous invite justement tout simplement à, à, à être dans, dans le pardon, à prendre du recul peut-être à, à ce qui me vient là, peut-être à une situation où on a pu ressentir une forme de trahison ou de colère, on nous invite peut-être justement à, à se distancier de cette situation, être plus dans ces énergies de pardon et de renouveau ensuite avec le valet de Pentacle euh, le valet de Pentacle, on va être sur un nouveau projet. Euh, il peut y avoir aussi une certaine euh, timidité dans le sens, un, un manque de confiance en soi hein, pour aller vers ce nouveau projet. Euh, donc là, on nous invite aussi à reprendre confiance en nous. Alors peut-être qu'il euh, y a des énergies voilà, de, de, de trahison, de choses comme ça. On nous invite voilà, à prendre du recul, être dans le renouveau, être dans le pardon, se connecter à son enfant intérieur, euh, reprendre confiance en soi pour aller de l'avant et être plutôt dans un nouveau projet. Alors on va venir euh, préciser les cartes voir ce qu'il y a à dire sur le valet de Alors donc vous entendez les cartes tomber hein. sur le 8 de coupe Tiens, je parlais de trahison et euh, la victoire. Donc, il y a quand même des énergies euh, pour cette semaine. Euh, on finit quand même sur euh, une, une touche de victoire. Euh, on a quand même cette ouverture. Euh, malgré la trahison, il y a quand même une victoire derrière. Alors, on va venir préciser les cartes et puis après, on verra comment est-ce qu'on peut interpréter tout ça. Euh, alors, sur Valérie alors, j'ai deux cartes aussi. Donc, j'ai un 7 de bâton et un cavalier de bâton. Alors, sur l'homme, on a l'ermite. Donc, là, encore une fois, une notion de se recentrer sur soi, hein, de, de s'isoler. On a quand même, du coup, un deuxième arcane majeur ici avec la justice. Alors, la justice, c'est une carte que je sors très souvent, très, très souvent, souvent. Cette notion de vérité, de justesse et d'équilibre, de rééquilibre des choses, c'est vraiment ce qui se passe beaucoup en ce moment. Donc voilà, même s'il y a des énergies de trahison, même si ça peut être difficile, la finalité, c'est vraiment, c'est vraiment ce rééquilibrage des choses et cette justice. Et on vous parle bien de victoire quand même, donc c'est quand même quelque chose de très positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi avec un petit site sur les ouvertures j'ai vu celle-ci en premier euh... alors je voudrais on va la mettre je vais la mettre par-dessus puis après de toute façon je vous montrer les cartes j'ai eu plusieurs cartes alors toc toc toc euh, qu'est ce qu'on va prendre d'autre prendre celui-ci On parle de communication. Donc là, le message, s'il y avait un conseil peut-être à retenir, ce qu'on nous invite à faire, c'est d'être dans la communication. Euh, et qu'est-ce que je voulais prendre aussi Où est-ce qu'il est, -ce qu est celui-ci Dire tout le temps aussi. Euh, bon, on nous parle de karma. Euh, alors, de mon expérience pro, euh, là, ce qui se passe beaucoup au niveau de mes clientes et ce pourquoi on me consulte très souvent, souvent, ce c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de karmique, beaucoup de vie antérieure à épurer. C'est vraiment les énergies du moment euh, en lien avec toute cette évolution au niveau énergétique, spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont je pense certaines personnes n'en ont même pas conscience. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de transformations, beaucoup de, transformation, de transmutations et de libérations forcément qui s'opèrent. Et c'est beaucoup en lien avec le karmique. Hein. On nous invite vraiment à, à dégager tout ce qui n'a plus rien à faire là. À vraiment dégager l'ancien, laisser place au renouveau. Euh, donc on est vraiment dans des, dans des libérations au niveau karmique. Euh, et pour vous dire, euh, voilà, j'ai euh, même eu une cliente ce matin en soins Reiki, où j'ai une vie, une vie karmique qui est arrivée et où j'ai dû libérer une vie karmique. Donc c'est pour dire que même dans des soins où normalement on n'en traite pas forcément, bah elles arrivent quand même. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Euh, alors du coup, par rapport à ce tirage, donc comme je vous disais, par rapport à ce valet de coupe, et donc euh, par rapport à ce... À, cette, à ce renouveau, à ce pardon. Alors, encore une fois, ce sont des tendances énergétiques, donc c'est une guidance euh, générale. Ça peut aussi être tout simplement euh, une nouvelle chance, un renouveau en amour. Hein. Après, vous prenez aussi ce qui va résonner pour vous et dans quelle thématique ça vous semble là plus juste. Mais en tout cas, on parle vraiment... Euh, ici donc de renouveau, de pardon J'ai vraiment cette, cette notion de pardon qui m'est venue en premier Donc je vais rester là-dessus euh, On est dans l'ouverture, c'est-à-dire que peut-être que cette semaine En lien avec des événements euh, du passé Ou des choses qui euh, remontent à la surface En lien peut-être avec euh, une notion de trahison Alors avec un homme, et mais ça peut aussi être quelqu'un avec une polarité euh, masculine hein, Donc c'est pas forcément un homme mais en tout cas, il peut y avoir eu une notion de trahison. On a pu, on a pu se sentir trahi par quelqu'un. Et voilà, ça crée des blocages, ça crée des choses. Mais là, on nous dit que dans cette semaine, au niveau de, de, de, des énergies du moment, on est dans l'ouverture. En tout cas, on nous invite à être dans l'ouverture, à être dans le pardon, à être dans une. donner une nouvelle chance, en fait. Euh, être vraiment. Alors, soit être dans le pardon ou tout simplement demander pardon, si c'est vous aussi qui avez peut-être trahi quelqu'un. Alors, trahi, c'est un grand mot, hein ça peut être à différentes échelles mais en tout cas on vous dit que vous êtes dans l'ouverture alors on parle ici donc du 7 de bâton et du cavalier de bâton le 7 de bâton c'est euh, se battre pour quelque chose c'est la persévérance, c'est euh, croire en quelque chose, donc on vous dit là de persévérer, euh, de croire que c'est possible aussi hein, d'être dans cette ouverture et d'être dans le pardon, le cavalier de bâton euh, c'est euh, exprimer ce qu'on ressent euh, ça peut aussi symboliser des conflits, des disputes, alors peut-être que c'est en lien avec cet épisode de trahison mais en tout cas on vous dit ici que euh, même si ça peut être difficile, même s'il peut y avoir des dispute au niveau de la communication. Là, on vous dit que vous avez la force pour tout simplement dire ce que vous pensez sans avoir peur des retombées. Et je vous invite à revoir donc cette carte qui est le message principal donc de cette semaine. C'est vraiment cette communication. Donc La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur des émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, on est aussi dans cette communication. Donc, euh, il peut y avoir des difficultés de communication cette semaine. Ça, là, on n'est pas en train de dire que c'est tout beau, tout rose. On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Euh, je pense que ça se saurait. Mais, euh, en tout cas, il y a cette énergie, il y a cette capacité ici hein, de, de, de faire face avec ce set de bâtons et ce cavalier de bâton. Euh, en tout cas, on, on vous invite vraiment à croire que c'est possible et à persévérer. Euh, ici, donc, avec les cartes ici du Dixit, alors je vais euh, vous les approcher pour que vous puissiez les voir, donc là ici on est encore une fois dans cet enfant intérieur, hein, euh, dans, dans, dans cette flamme aussi intérieure, donc on vous invite à vous reconnecter à cet enfant intérieur. Peut-être que cet enfant intérieur justement euh, se sent blessé par résonance avec un événement du présent en lien avec un événement du passé, donc on vous invite aussi peut-être à vous connecter à cet enfant intérieur. Alors Ensuite on poursuit donc sur ce 8 de coupe, donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, euh, des énergies de manque. Euh, un, on vous invite en tout cas ici à prendre donc du recul par rapport peut-être à, à des énergies de trahison, à, à, à, à des choses comme ça ou à prendre de la distance, même peut-être tout simplement une distance géographique. En lien avec un homme, est-ce que c'est un homme donc, qui vous a trahi ou est-ce que c'est vous qui avez trahi quelqu'un, un homme ou une polarité masculine Mais on vous invite à prendre du recul, donc pas forcément à vous séparer, mais après vous le prenez euh, comme, vous avez, euh, comme ça résonne pour vous. Mais au moins à prendre peut-être une distance, à vous isoler, hein, on a ici quand même la carte de l'ermite, donc euh, à vous recentrer sur vous, peut-être à, à vraiment, réellement, euh, physiquement dans la matière, vous isoler pour prendre du recul, pour bien réfléchir. On a ici cette carte avec cette tempête, avec la pluie, peut-être effectivement qu'il peut y avoir des, des conflits des difficultés, mais on vous invite à, à, à vraiment vous isoler et, et, et, et à regarder votre lumière intérieure, à regarder votre lumière intérieure, c'est en lien avec l'enfant intérieur, mais à vraiment regarder, vos, à, à vous recentrer sur vous. Et peut-être aussi que cette prise de distance à, à, à prendre, euh, que ce recul à prendre, euh, c'est aussi pour voir qu'au-dessus des nuages, il bah, y a aussi peut-être un monde merveilleux qui vous attend. Il y a peut-être aussi, malgré après la pluie, le beau temps, j'ai envie de dire. Et ensuite, donc, on va continuer donc, avec euh, ce valet de Pentacle. Donc comme je vous disais aussi tout à l'heure, le valet de Pentacle, on est... Euh dans ce nouveau projet, dans le fait de reprendre confiance en soi. Alors ça peut être un peu timide, forcément, puisqu'on a besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça, de, de communiquer, de peut-être digérer certains conflits. Mais tout doucement, on va être sur des énergies, de nouveaux projets. On va peut-être reprendre confiance en nous. On est sur le prémisse de quelque chose. Alors je vous remontre du coup les, les cartes des Dixit qui sont ressorties. Donc ça, c'est le Dixit Révélation. Donc là, on vous parle aussi quand même, pour moi, il y a une notion aussi de clairvoyant, d'être clairvoyant avec ce troisième œil, d'être Clairvoyant sur les choses, euh, clairvoyant aussi sur le fait que vous détenez les clés, hein, les clés de votre flamme intérieure, je vous parlais euh, d'ailleurs de flammes tout à l'heure hein, avec la lanterne de l'ermite, on a aussi les flammes ici... Euh dans cet enfant intérieur, donc vous avez les clés hein, pour vous reconnecter à votre flamme intérieure soyez clairvoyant on vous parle aussi euh, bien de connexion avec les autres, alors ça peut passer par la musique, ça peut passer par la lecture euh, mais euh, en tout cas si vous ne voyez pas, si effectivement, alors là ce qui me vient c'est que si effectivement il y a une distance, une prise de recul à faire euh, sachez que malgré tout il y a des connexions il y a des connexions qui ne sont peut-être pas visibles tangibles, mais il y a des connexions sur d'autres plans, euh, dans l'astral, dans la 5D peu importe les termes après que vous allez utiliser, mais il y a des connexions qui se font qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et pourtant peut-être qu'avec cette personne vous êtes connecté et euh, on, on vous dit que oui il y a bien une connexion, mais là on vous invite malgré tout à vous recentrer sur vous pour moi. Et donc, comme je vous disais, donc ces énergies de trahison, bon, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai assez parlé, on vous parle quand même de victoire, hein, les, deux, les deux sont sortis en même temps, donc il y a vraiment une, une victoire hein, sur ces énergies de trahison, donc peut-être de libération, d'épuration, de pardon, en tout cas je vous le souhaite. Et on finit donc avec cet arcane de la justice, cet arcane magien de la justice où les choses vont se rééquilibrer, où il y a cette notion de justice, d'équilibre, hein, de balance, de justesse, euh, donc tout va se rééquilibrer. Donc, pour résumer sur cette semaine, euh, voilà plutôt des énergies euh, peut-être de conflits, de dispute on vous invite à la communication, on vous dit que euh, vous avez la force pour le faire, on vous invite vraiment à être dans l'intériorité, voire même peut-être à vous isoler, euh, à faire le point, le bilan sur vous, à... à à purger vos émotions, aussi à prendre du recul euh, sur les choses, hein, ne pas agir forcément, surréagir euh, trop dans le feu de l'action, dans les choses, mais aussi euh, prendre, prendre du recul, prendre de la hauteur, voir que derrière la pluie, il bah, y a aussi le beau temps on vous invite bien évidemment à communiquer alors là ce qui me vient aussi en lien avec cette carte ici c'est peut-être de, de vous dire que même si vous n'arrivez pas à communiquer avec des mots, sachez qu'il y a d'autres façons de communiquer, il y a d'autres façons d'être en lien avec les autres même si vous ne les voyez pas il y a d'autres façons de communiquer avec les personnes donc juste d'être dans cette intention d'être en connexion avec les autres ça peut créer de très très belles choses et au niveau énergétique je pense que là cette semaine il y a encore du karmique qui est en train d'être purgé donc voilà si vous êtes fatigué, pensez à boire correctement et à vous reposer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça aura peut-être fait, en tout cas je vous le souhaite, c'est l'objectif, fait émerger peut-être des choses en vous, vous donner aussi peut-être des pistes pour avancer dans votre quotidien, peut-être vous donner un objectif, ce sur quoi vous pourriez peut-être, eh bien, tout simplement, vous renseigner, travailler, développer cette semaine. Pour moi, les cartes, elles sont là comme une boussole pour vous guider et vous donner peut-être des petites actions à faire en lien, toujours en direction de votre bien-être. Voilà. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ça me fera plaisir et ça me donnera la force de continuer dans cette voie parce que j'aime beaucoup tirer les cartes. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt